Et salut, c'est parti encore ce matin pour un petit expresso. Alors comme pour toutes les présentations précédentes, les clones vont eux aussi avoir droit à leur Upgrade Expansion. Trois figurines vraiment bien inspirées dont deux sans casque sans que l'on sache pour l'instant si c'est une alternative ou une proposition définitive. Le chef avec la jumelle nous laisse déjà imaginer le capitaine qui ajoutera de l'adrénaline ou d'autres pions d'amélioration. Celui qui est accroupi a une pose plutôt sympa pour une fois, pas trop en arrière et avec une visière supplémentaire relevée, j'adore. Dans la carte, rien de nouveau, je ne m'attarde donc pas et ne reviens pas non plus sur l'intérêt de ces boîtes qui offrent de la diversité visuelle agréable, surtout pour des armées qui grossissent en effectif. Et vous me pardonnerez la blague, mais on n'a pas besoin de cloner ces figurines. En parlant du mec accroupi, on peut parler du RPS6 qui tirera un rouge, un noir, un blanc à 2-4. Donc faire attention à vos distances et ce pour 26 points. La contrainte de la distance est contrebalancée par impact 2. On s'étonnera que le lance-roquette ne soit pas à incliner. Le DP23 lui vous coûtera 27 points pour deux des noirs et un blanc à 1-2 avec perforant 1. On voit bien là que la république a les moyens avec des cartes que je trouve un petit peu plus chères. on ne revient pas sur le capitaine et le spécialiste déjà présenté dans chacune des autres boîtes qui boosteront vos troupes pour moins de peur et plus d'esprit guerrier le mot clé tacticien qui permet à une unité de gagner un nombre de pions de visée égal à la valeur à chaque fois que cette unité effectue un déplacement normal devrait faire son apparition dans toutes ses extensions. Alors sous quelle forme, on verra bien. Voilà, c'était un très court aperçu de cette Upgrade Expansion. Je vous dis à très bientôt pour un expresso.